Je suis désolé, Diane, je n'ai pas pu lire le document. Je ne trouve pas mes lunettes. <rire> Un instant. Oh, non, je ne les aurais pas perdues s'ils avaient été sur ma tête. Le... Oh. Je vous rappelle, Diane. <rire> Coucou, papa. Tu fais oh. quoi? <rire> oh, J'ai cherché mes lunettes, mais euh, ça va maintenant. <rire> Est-ce que j'étais encore sur ta tête, papa? <rire> tu connais bien ton papa, Pépinette. Mm -hmm. euh, allez, tu viens me rejoindre? Tout de suite! <rire> oh. Oh, si, papa, je n'ai rien trouvé de spécial aujourd'hui, sauf ces petites billes. Oh. Mais où as-tu trouvé ça, Pépine? Oh, j'ai vu un monsieur en transporter des milliers à un magasin. Il en est échappé à terre juste pour moi. <rire> euh, ce ne sont pas des baies, papa? Oh, non, pas du tout. Ce sont des haricots azuki. Azuku, hein? <rire> azuki. Azuki? Oui, c'est en japonais, ça veut dire petit haricot. Quoi? Je viens de dire un mot japonais? <rire> Exactement. <rire> euh, oh, Est-ce qu'on peut manger les haricots azuki pour le souper? Euh, eh bien, on pourrait bien, mais les haricots azuki sont surtout utilisés pour faire des desserts. Tu <rire> veux dire qu'on va manger du dessert pour le souper? <rire> euh, <en> fait, euh, <rire> choupé, tout tu te